Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un contenu en avant-première sur Yu-Gi-Oh! Comme vous l'avez vu en début de vidéo, merci à Konami de me permettre de sortir euh, cette vidéo en avance. Aujourd'hui on va parler du nouveau deck de structure, l'assaut d'Albaz. Il est là, il va être incroyable. Enfin il est incroyable. Il sort le 14 avril, donc là, vous avez la vidéo à peu près 15 jours en avance qui peut vous permettre notamment euh, de le précommander. Alors, petit spoiler, ce deck de structure, il est fait pour tout le monde. C'est-à-dire que si tu es débutant, tu peux déjà aller en précommander 3 dans ta boutique préférée parce qu'il y a plein de trucs intéressants dedans et le deck va être très fort. Et si tu es un joueur confirmé, il y a plein de staples qui, si tu les achètes indépendamment, coûtent plus cher que le deck de structure tout seul. Donc bref, franchement... Un magnifique produit de la part de Konami. Dans ce deck de structure, il y a 5 ultra rares, il y a 3 super rares et il y a également 5 jetons que l'on verra à la fin. Donc je vous propose qu'on découvre tout ça ensemble. C'est parti les amis. Première carte donc, la première ultra, c'est une carte tri-brigade, mercurier tri-brigade. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, tant que vous contrôlez un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu comme matériel, effet rapide, vous pouvez envoyer. Cette carte depuis votre main ou terrain face recto au cimetière, annulez l'effet, voilà. Et si cette carte est bannie, vous pouvez ajouter un albaz ou un monstre qui le mentionne depuis votre deck à votre main. Donc en plus, il y a un petit effet de tuto. Ça va être beaucoup ça, euh, le deck, avec beaucoup de cartes qui vont te permettre de recycler. Et euh, bien sûr, ce deck... Ne joue que des fusions. Donc que des fusions à la base. Forcément, c'est le but du deck. Donc voilà, cette carte va être très facilement invocable. Qui va pas forcément être jouée dans l'archétype tri Mais qui va avoir parfaitement sa place dans ce petit deck à la base. Deuxième carte, kit Springans. Donc là, c'est pareil. Si vous avez un monstre fusion qui mentionne à la base euh, sur votre terrain ou dans votre cimetière. Tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement. Tu peux tuto une magie piège marquée qui est banni ou dans ton deck ou cimetière. Puis, tu places une carte depuis ta main en dessous du deck. Alors ça, ça va être très, très, très utile parce qu'en fait, le but de ce deck, c'est de faire des fusions. Il y a une nouvelle magie fusion qui est incroyable. Bah, en fait, elle va te permettre tout simplement d'aller la tuto et c'est ce que tu vas vouloir faire le plus vite possible. Allez, tuto la magie pour pouvoir la jouer. Troisième, une petite carte AMP qui ne sera pas jouée dans le deck AMP. Moi, j'adore AMP, j'ai un deck AMP mais là, elle ne sera pas jouée. Lorsqu'un monstre déclare une attaque, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main et si tu le fais, tu annules l'attaque. Puis, si tu contrôles un monstre fusion qui mentionne Albaz, tu peux détruire le monstre qui a déclaré l'attaque. Voilà, c'est toujours sympa. Si un monstre est banni face recto, tu peux bannir cette carte depuis ton terrain au cimetière et t'invoques spécialement un monstre lumière magicien. Depuis ta main au cimetière, dont l'attaque est égale à sa propre défense. Donc euh, voilà, ça va te permettre également de faire une autre spé. Peut-être des combos à faire avec ça. À voir. C'est pas la meilleure, mais elle est, un... elle est sympa. On arrive à la première fusion en ultra, qui est le monstre que tu vas vouloir avoir euh, sur ton terrain. Alors, c'est le petit Miroir Jade, le dragon de la lame de glace. Déjà, l'artwork est magnifique. Donc, c'est un Wyrm fusion à effet, bien sûr. 3000 d'attaque, 2500 de défense, c'est pas dégueu. Pour l'invoquer, il va te falloir Albaz plus un monstre fusion synchro X6 ou lien. Donc là, bien sûr, tu vas, avoir, euh, tu vas le faire avec un monstre fusion et tu vas voir qu'il y a une autre fusion qui va te permettre d'enchaîner les fusions et d'arriver notamment à ce miroir Jade qui fait mal. Donc tu peux en contrôler qu'un seul, une fois par tour, effet rapide. Tu peux envoyer un monstre fusion depuis ton extra deck au cimetière qui mentionne Albaz, donc de toute façon, tu vas avoir que des monstres fusion dans ton extra deck qui mentionne à la base. Tu bannis un monstre sur le terrain. Et aussi, cette carte ne peut pas utiliser cet effet le prochain tour. Donc en fait, en effet rapide, tu vas euh, envoyer un monstre de ton extra deck à ton cimetière. Et tu vas pouvoir bannir une carte sur le terrain de l'adversaire. Et elle a un petit effet euh, bonus. Si cette carte invoquée par fusion contrôlée par son adversaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire. Durant la N phase, tu détruis tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Donc en plus... Euh, ton adversaire, il va galérer à la détruire et il va surtout devoir réfléchir parce que quand il va te la détruire, toi, à la n-phase, tu vas détruire tous ces monstres. Donc voilà, ça, c'est le boss monster du deck. C'est très fort. La deuxième fusion en ultra, euh, Lubélion, le dragon embrasé. Donc pareil, là, c'est un dragon fusion effet 2500, euh, 3000. Si cette carte est invoquée par fusion, tu peux défausser une carte et tu vas pouvoir invoquer par fusion un monstre fusion de maximum. Niveau 8, depuis ton extra deck, en mélangeant les matériels fusion mentionnés sur celui-ci dans le deck, vivre vos monstres sur le terrain, cimetière et ou carte bannie. En fait, le principe du deck, c'est que tu vas faire une première fusion euh, qui va envoyer les monstres au cimetière. Tu vas faire une deuxième fusion qui va bannir les mêmes monstres que tu as utilisés euh, pour invoquer la deuxième fusion. Et la troisième fusion, c'est celle-là, tu vas la faire en remélangeant les cartes que tu as bannies. Donc tu vois, tu vas pouvoir enchaîner les fusions... Ça c'est très fort et tu vas envahir ton terrain euh, de plusieurs fusions dès ton premier tour, si bien sûr tu as les bonnes cartes et notamment la magie qu'on verra juste après. Le reste de ce tour, cette carte ne peut pas attaquer et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres, monstres à fusion exclue donc en fait la seule restricte c'est que tu peux invoquer euh, derrière tes restricts fusion mais vu que tu as que des monstres fusion depuis ton extra deck c'est pas du tout une restricte. On attaque avec les super et là on a l'une des meilleures cartes du deck je vais pas vous mentir c'est la nouvelle fusion du marqué euh, c'est très fort en fait tu vas pouvoir invoquer par fusion un monstre fusion qui mentionne à base bien sûr euh, comme matériel depuis ton extra deck en utilisant deux monstres depuis ta main deck ou cimetière, donc en fait, euh, bah rien qu'avec ça, tu invoques, invoques ta première fusion qui va te permettre d'enchaîner, comme je te le disais. Vu que tu peux aller chercher les matériels euh, depuis ton deck, tu aucun problème. Petite restrict, tu peux invoquer spécialement que des monstres fusion le reste de ce tour, mais vu encore une fois que tu n'utilises que des monstres fusion, et eh ben en fait, il euh, n'y a pas de restrict. Cette carte là est très très très fort et c'est la carte que tu vas vouloir avoir en main. Le plus vite possible et dès le premier tour si possible. Parce qu'avec ça, je te le dis, tu vas pouvoir enchaîner les fusions. Donc vraiment très très très bonne carte. On enchaîne avec la deuxième super épée du marqué. Donc c'est une carte piège. Il y a pas mal de cartes pièges Est-ce qu'elles vont être toutes jouées après dans le, le deck compétitif hein Je ne suis pas sûr parce que là en fait tu vas avoir plusieurs solutions. Tu vas pouvoir bien sûr jouer avec un seul deck de structure. Mais c'est vraiment pas ce qui est conseillé. Ce qui est conseillé c'est de jouer avec trois decks de structure. Pour avoir le meilleur deck possible et quand tu joues avec 3 decks de structure, je ne suis pas sûr que les cartes pièges soient utilisées. Si tu as envie que je te fasse une vidéo avec une decklist, euh, bah, n'hésite pas à me le dire et puis on fera ça bien sûr. Hein. Donc épée du marqué carte piège. Donc là tu vas bannir un nombre de ton choix de magie piège marqué depuis ton cimetière et tu vas invoquer spécialement autant de jetons lames de glace. Donc c'est des dragons Ténèbres niveau 8, attaque 2500-2000, donc c'est des gros gros gros jetons. Tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière, puis cibler un monstre banni qui est Albaz le déchu ou qui le mentionne et tu l'ajoutes à ta main. En plus, ça va te permettre de récupérer les monstres bannis. C'est ce que je te disais, tu as plein de cartes qui font ça. Donc en fait, je récapitule. Tu vas bannir euh, des magies pièges marquées, bien sûr, depuis ton cimetière et tu vas invoquer autant de jetons pendant le tour de l'adversaire. Ça va te permettre de te faire une défense. Et une fois que ce sera ton tour, tu vas pouvoir bannir cette carte et récupérer Albaz qui était banni. Voilà, c'est pas incroyable, je ne vais pas vous mentir, mais euh, voilà. Je pense pas que ce soit joué après dans le compétitif. Nouvelle super châtiment du marqué, encore une fois, une carte piège. Donc là, c'est lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre qui inclut un effet qui invoque spécialement un ou plusieurs monstres est activé. Donc en gros, euh, il, va, il va pouvoir. Euh, S'il fait une, la magie qui, par exemple, invoque Dragoon ou invoque DPE, euh, ça fonctionne. Tu vas renvoyer à l'extra deck un monstre fusion euh, face recto que tu contrôles ou deux monstres fusion dans ton cimetière. Donc tu vas pouvoir. Euh, bah, recycler hein. donc deux fusions dans ton cimetière, tu les remets dans ton extra et du coup tu vas pouvoir annuler l'activation et tu vas pouvoir détruire la carte. Donc voilà, Donc par exemple, ça marche aussi sur euh, Verté Anaconda. Le mec il fait Verté, il paye ses 2000. Toi, tu actives, ta, actives ta, ta magie, tu annules et tu vas détruire en plus. Par contre, et en plus ça te fait recycler. Donc euh, encore faut-il que tu aies déjà deux fusions dans ton cimetière. Donc c'est plutôt pas mal et tu vas pouvoir euh, bannir cette carte depuis ton cimetière puis cibler une magie marqué dans ton cimetière et tu l'ajoutes à ta main donc par exemple pour euh, pouvoir récupérer la petite fusion du marqué encore une fois je suis pas sûr que ce soit joué dans le compétitif on attaque du coup maintenant avec les communes mais tu vas voir qu'il y a des très bonnes communes donc Albaz le euh, la star du deck hein, j'ai envie de dire hein. donc base, lui euh, il fonctionne comment quand il est invoqué tu peux défausser une carte donc tu vas voir qu'il y a plein de cartes qui utilisent cet effet de défausse Surtout que tu peux récupérer et recycler, donc c'est pas gênant de défausser. Donc, tu défausses une carte et tu vas pouvoir faire une fusion en utilisant un monstre de l'adversaire. Donc, quand tu vois euh, les fusions, en fait, les fusions, à chaque fois, te demandent, par exemple, il te faut toujours un Albaz, donc lui, et par exemple, là, un monstre ténèbre. Donc, tu vas aller euh, utiliser un monstre ténèbre sur le terrain de l'adversaire plus ton Albaz et tu vas pouvoir faire ta fusion. Donc, en plus, du coup, tu pètes euh, un monstre sur le terrain de l'adversaire. Albion, le dragon obscur. donc Albion, il a euh, cette petite particularité. Euh, de devenir Albaz en fait Quand il est sur le terrain ou dans ton cimetière C'est comme si tu avais Albaz au niveau du nom ça veut dire que euh, les fusions qui demandent Albaz Tu peux utiliser Albion Donc voilà c'est plutôt sympa Si cette carte est d'entre-ventre-main dans votre cimetière Vous pouvez envoyer un Albaz Ou une magie marquée depuis ta main Deck au cimetière Et tu appliques l'effet suivant Donc si tu as envoyé une magie depuis ta main Tu invoques spécialement cette carte Si tu as invoqué depuis le deck Tu vas pouvoir placer cette carte en dessous du deck euh, et piocher une carte Voilà, Donc euh, voilà, sympa Ensuite, Dogmatica Fleur de Lys donc euh, Qui est utilisé dans, dans le deck euh, Dogmatica Dans pas mal de decks d'ailleurs Qui est plutôt sympa comme carte Il y a plein de cartes dans ce, dans ce deck de structure Qui vont rentrer dans plein de decks Et c'est ça aussi qui est sympa Donc Fleur de Lys Qui était en plus, je crois qu'elle était pas mal recherchée Dragon sombre métallique aux yeux rouges Donc là, tu vas pouvoir invoquer spécialement cette carte En bannissant un monstre dragon que tu contrôles. Tu peux invoquer spécialement qu'une fois par tour, bien sûr. Et durant ta main phase, tu peux invoquer spécialement un monstre dragon depuis ta main ou cimetière. Donc, euh, par exemple, Albaz. Parce que je vous rappelle qu'Albaz, lui, eh ben, en fait, c'est un monstre dragon. On enchaîne avec euh, euh, Kaiju. Donc, il y a deux Kaiju dans ce deck. Donc, il y a Roi du Tonnerre Kaiju, 3300 d'attaque, 2100 de défense. Donc, après les Kaiju. C'est tous le même fonctionnement. Il y en aura un autre, on va le voir juste après. Là, on a Lévianer, Dragon du Chaos. Deuxième kaiju, euh, Radian. Le kaiju multidimensionnel, 2008 d'attaque, 2005 de défense. Donc voilà. Petite dinguerie de euh, ce structure deck, Faux Artefact. Euh, qui est euh, une carte qui est très très décriée dans la méta. Je vais vous expliquer un petit peu son principe. Son principe, déjà, c'est que cette carte, elle se pose euh, face cachée dans ta zone magie piège. Si ton adversaire, ou toi-même... Détruis cette carte. Euh, elle va aller euh, dans la zone monstre. Et si elle est invoquée comme ça, pendant ce tour, ton adversaire ne peut plus invoquer de monstre depuis son extra deck. C'est une carte qui est très très très euh, dérangeante. Parce qu'elle empêche carrément le mec de jouer. Donc euh, c'est très fort, on ne va pas se mentir. Après, de la jouer comme ça, c'est beaucoup moins fort. Parce que ça veut dire qu'il faut que tu la poses et il faut que tu attendes que le mec euh, te la détruise. Donc si le mec te la détruit pendant son tour. Tant pis pour lui, s'il te la détruit pas, elle te sert à rien Tu vois, tu vas pas l'invoquer comme monstre, ça n'a aucun intérêt Ensuite on a euh, deux cartes qui vont ensemble Dragon blanc, Destruivre et Dragon noir et serpent Ensuite on a Seigneur des étoiles, euh, Safer Qui est joué aussi dans Dragon Link notamment Ensuite on a une très bonne carte qui va être très importante euh, Dans ce deck Veilleur de la magie du dragon Puisque en fait cette carte quand elle est invoquée euh, normalement ou spécialement Tu vas défausser une carte et tu vas ajouter une magie Polymérisation, une magie normale, fusion. Exemple, elle va te permettre d'aller chercher notre petite fusion du marqué. Et je te disais tout à l'heure que fusion du marqué, c'est la carte que tu vas vouloir avoir le plus vite possible. Donc si tu as celle-là en main, tu l'invoques, tu défausses, tu vas chercher ta fusion. Et hop, tu peux déjà commencer à invoquer toutes tes fusions. Et ça, c'est très fort. Prêtre invocateur, bon, c'est une carte qui a pour moi peu d'utilité, je ne vais pas vous mentir. On continue avec une très bonne carte, très bonne réédition, cette carte... Qui est euh, parmi d'autres, qui va être dans plein de decks et qui va être une staple. Donc, staple, ça veut dire que ces cartes-là, tu les joueras dans pratiquement tous tes decks. En tout cas, c'est très fort et c'est très utile. Et il y a des mecs qui vont acheter le deck de structure x3 simplement pour récupérer ces staples, notamment Ogre Fantôme et Lapin des Neiges. Deuxième staple, Veiler illusionniste d'effet. Lui aussi, il est Synthoniseur. Ça, ça, Celui-là marche que durant la main phase de ton adversaire. Effet rapide. Tu vas envoyer cette carte depuis ta main au cimetière et tu vas cibler un monstre à effet contrôlé par ton adversaire. Tu vas annuler ses effets. Omni-Dragon, euh, Brutor, donc là, c'est pas une staple, c'est un monstre normal. Elle sera pas jouée, pareil, encore une fois, comme un petit peu prêtre invocateur. Elle sera pas forcément jouée euh, dans le compétitif. Derrière, on a plein de, plein de magie. Donc, euh, la première perte du marqué, c'est une magie continue. L'activation de vos cartes et effets qui inclut un effet qui invoque par fusion. Un monstre fusion ne peut pas être annulé, donc en fait, ça protège tes invocations fusion. Et aussi, votre adversaire ne peut pas activer ni de cartes ni d'effet lorsqu'un monstre invoqué par fusion de cette façon. Donc tu vois, encore une fois, ça invoque, ça protège par exemple ta fusion du marqué, ça protège aussi l'invocation de tes fusions, euh, c'est toujours utile. Si tu invoques euh, par fusion un monstre, tu peux ajouter un albaz ou un monstre qui le mentionne depuis ton deck à ta main, ça va te permettre de tuto à chaque fois que tu invoques par fusion. Nouvelle magie, donc celle-là va te permettre d'invoquer par fusion un monstre fusion depuis ton extra deck en utilisant des monstres depuis ta main ou terrain comme matériel. Euh, pareil, je ne suis pas sûr qu'elle soit très utilisée Tu peux aussi bannir des monstres depuis ton cimetière comme matériel Si tu utilises Albaz, donc tu utiliseras toujours Albaz euh, Ou au moins euh, le dragon qui porte son nom, Albion Donc ça va te permettre d'invoquer par fusion en bannissant depuis ton cimetière C'est toujours utile Durant la N-phase, si cette es carte est dans le cimetière Parce qu'elle y a été envoyée pour activer, pour activer un effet euh, d'Albaz Tu peux poser cette magie Donc en gros, euh, si tu as Albaz au début tu défausses celle-là et à la N-phase, tu euh, vas pouvoir poser celle-là face recto. C'est pas mal, mais c'est pas incroyable, tu vois. Ce serait une magie rapide. Ah, ça aurait peut-être été différent, mais dites-moi ce que vous en pensez. Je suis pas sûr que ce soit euh, beaucoup joué, encore une fois. Nouvelle magie, lien du marqué. Alors celle-là, elle va te permettre d'invoquer SP Albaz, euh, soit banni, soit dans ta main, soit dans ton cimetière. Et durant la N-phase, si cette carte est dans ton cimetière, encore une fois, parce qu'elle y a été envoyée par Albaz, tu vas pouvoir euh, poser cette carte. Donc elle va te permettre à chaque fois chaque tour, pourquoi pas de recycler ton Albaz, parce que encore une fois hein, là, dans ce deck de structure, tu n'en as qu'un mais Albaz, tu vas le jouer x3, et x3 euh, ça va vite, tu vois, puisque chaque fusion te demande un Albaz euh, forcément, même si tu utilises encore une fois, je vais te faire voir après, mais les fusions tu en as un qui va utiliser Albaz sur le terrain, et après, un qui va utiliser euh, Albaz banni, et un qui va euh, remélanger Albaz banni dans, dans le deck mais Albaz, bah, tu vas le vouloir il va te le falloir, tu vas en avoir besoin Albaz et la fusion du marqué c'est tes cartes principales. Petite magie de terrain qui ne sera pas utilisée. Hein. Usine de recyclage haut de terrain, je ne suis pas sûr que ce soit utilisé non plus. Je suis même sûr que ce ne sera pas utilisé. Fusion alternative, c'est une polymérisation. C'est une polymérisation qui va également avoir pour effet euh, de se bannir. De bannir cette carte depuis ton cimetière et tu vas pouvoir... Euh, cibler un, fusion, un monstre fusion depuis ton cimetière et tu vas le renvoyer à ton extra deck et piocher une carte. Sarcophage doré, alors, euh, vieille carte aussi, mais euh, utile notamment dans ce deck parce que cette carte elle va te faire bannir une carte euh, depuis ton deck et durant la euh, deuxième standby phase, après l'activation, tu vas ajouter la carte à ta main. Euh, sachant que tu as d'autres façons, comme on l'a vu tout à l'heure, de récupérer des cartes bannies euh, plus rapidement qu'après ta deuxième standby, mais au pire, ça te permet de faire une tuto gratuit. Donc voilà, sarcophage doré. Staple, euh, dinguerie, je ne vais pas vous mentir, hein, dinguerie, pot de l'extravagance, c'est euh, le deuxième meilleur pot, hein, après un autre pot qui coûte très très cher. Pot de l'extravagance, c'est un très bon pot, très bonne carte qui va être jouée, euh, dans, qui est jouée dans plein de decks, donc ça tu... Rien que pour ça, euh, je crois que le pot de l'extra en ce moment, il coûte environ le prix du structure deck. Tu vois, tu, tu m'as compris, structure deck, c'est une dinguerie. On va la mettre là. Call by, appelé par la tombe. C'est euh, une carte qui est limitée à un exemplaire par deck. Qui est jouée dans énormément de decks que tu vas également vouloir récupérer. Nouvelle staple, plus du tout Gouverneur des Ténèbres. C'est très fort. Donc euh, ça va te permettre surtout euh, de, de jouer quand tu euh, joues en deuxième position. Donc le mec, il joue premier. Il pose son board. Il pose toutes ces cartes qui sont incroyables. Qui vont t'annuler plein d'effets. Qui vont t'empêcher de jouer. Toi, tu poses ça. Tu vas annuler tous les effets de tous les monstres face recto contrôlé par ton adversaire jusqu'à la fin du tour donc ça va te permettre toi de poser tes cartes et de jouer tranquillement par contre le reste de ce tour tu ne pourras pas lui infliger de dégâts mais ça va pas t'empêcher de détruire ces monstres donc en fait ça va te permettre de remonter un board euh, plus du tout gouverneur des ténèbres c'est très fort petite piège cri du marqué encore une fois euh, comme les autres pièges je suis pas sûr que ce soit joué euh, si un monstre fusion est envoyé euh, dans ton cimetière tu vas pouvoir invoquer spécialement un monstre fusion qui est banni ou dans ton cimetière. Donc en gros, tu vas soit pouvoir invoquer un autre fusion, soit invoquer le fusion qui vient d'être détruit. Donc par exemple, il galère à détruire celle-là, effet de celle-là en plus quand elle est détruite, elle détruit tous ses monstres. Toi tu actives ton piège et tu la remets en jeu. Là, le mec, il a une goutte de sueur parce que ça fait mal, tu vois. Jugement du marqué, celle-là va te permettre de cibler un monstre fusion de minimum niveau 8 que tu contrôles et tu détruis tous les monstres contrôlés par ton adversaire avec une attaque supérieure ou égale au monstre. Fusion nécro, euh, ça va te permettre de faire une fusion en bannissant les matériels depuis ton cimetière. Bon, euh oui, pas, pas incroyable. Retour au front, c'est un monstre reborn en fait, donc tu, en, en monster reborn en piège. Point d'avertissement, euh, pas mal, j'aime bien cette carte, elle est sympa. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués ce tour, ces monstres face recto ne peuvent pas attaquer et leurs effets sont annulés et ils ne peuvent pas être utilisés comme matériel euh, pour des invocations fusion synchro xyz ou lien. Donc, euh, exemple match miroir, donc tu joues contre le même deck que toi, le mec il invoque euh, à la base, toi tu actives ta carte piège, tu cibles à la base. Du coup, euh, ça annule ses effets d'une Mais c'est surtout qu'il ne pourra pas l'utiliser pour faire des fusions Sachant que toutes les fusions à demanda base, tu vois. Bon, ça peut être sympa Il ne peut y en avoir qu'un qui dit que chaque joueur ne peut contrôler qu'un monstre de chaque type Alors, c'est pour ça que je te disais que Tous les monstres fusion de notre deck sont de types différents Tu as du Wyrn tu as du dragon et tu en as d'autres, tu vas voir juste après. Ça, très très très bonne carte, encore une fois, qui est utilisée dans plein de decks. Barrière dimensionnelle. Quand tu l'actives, tu déclares un type de carte, Rituel, Fusion, Synchro, x Xyz ou Pendule, le reste de ce tour. Le joueur ne peut pas invoquer euh, de monstres de ce type et leurs effets sont annulés. Donc, euh, pareil, tu joues contre eux. Alors, sachant qu'en ce moment, pratiquement tous les decks ne jouent qu'un type dans leur extra deck. Donc, euh, par exemple, contre mon deck, si le mec active barrière dimensionnelle, il dit euh, fusion, ah, bah, je peux rien faire. Donc, euh, il me bloque complètement. Très bonne carte. Très bonne carte. Réveil du dragon, bon, c'est pas fou. On enchaîne avec euh, les fusions, euh, Titanic là. Donc, vous voyez que lui, il est dragon. Donc, il euh, y a un autre dragon, il faudra faire attention. Hein. Lui, euh, lui aussi, il est dragon. Donc, euh, si par exemple, tu sous, il ne peut y en avoir qu'un, tu ne pourras pas invoquer celle-là. Alors celle-là, elle, per... elle va gagner une attaque égale à la somme des niveaux d'origine des monstres utilisés pour son invocation, x100. Après que cette carte est invoquée par fusion, elle n'est pas infectée par les effets activés des autres monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck. Donc ça peut être pas mal, ça veut dire que ça la protège notamment de DPE et de Dragoon, bien sûr. Durant la NFA, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour, tu peux ajouter à votre main ou invoquer spécialement un Dogmatica ou un Albaz. C'est pas mal, c'est pas la meilleure fusion, mais c'est pas mal. Euh, brigand, le dragon de la gloire, donc celui-là c'est un bête, donc tu peux jouer sous, euh, il ne peut y en avoir qu'un Il te faut Albaz et un monstre de niveau 8, comme, le, comme tous d'ailleurs Non destructible au combat, tant que vous contrôlez cette carte, votre adversaire ne peut pas cibler d'autres monstres que vous contrôlez avec des effets de monstre. Durant la N-phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée, tu peux ajouter, tu peux tuto un monstre et brigade ou Albaz Plutôt pas mal Sprint, le dragon euh, euh, filfer. celui-là ne sera pas utilisé, voilà, elle ne sera pas utilisé euh, elle, est, elle est pas folle, je vous laisse lire si ça vous intéresse. Albion, le dragon marqué, c'est la première fusion que tu vas vouloir invoquer euh, avec euh, l'effet d'Albaz ou avec la fusion du marqué. Puisque cette carte en fait elle te permet d'enchaîner les fusions. Si cette carte est invoquée par fusion, tu peux invoquer par fusion un autre monstre fusion depuis ton extra deck en bannissant les matériaux fusion mentionnés sur celui-ci. Donc en gros, ça veut dire quoi Celle-là tu vas l'utiliser. Tu vas l'invoquer par exemple avec l'effet d'Albaz. Donc euh, tu, il va te falloir Albaz et un autre monstre. Donc ces ces monstres-là ils vont être envoyés au cimetière, tu vas invoquer celle-là. Effet de celle-là, tu vas invoquer un autre monstre fusion en bannissant les deux cartes que tu viens d'utiliser. Donc tu vois, avec deux cartes, ou même avec une carte, avec Albaz et un monstre de l'adversaire, tu vas pouvoir faire au moins deux fusions. Donc c'est très fort. Et enfin, on enchaîne avec une petite surprise, puisqu'il y a cinq jetons. Moi, je kiffe le jeton. Alors, il y a Albaz, il y a Ecclesia, l'exilé, il y a Tribri, Tribrigade, il y a la vertueuse vestales ou Vestal, d'ailleurs, Vestal, pourquoi vestales Et il y a Alubert, le Dogmatica. Donc, ce deck de structure est une... Je, vais... je vais pas... C'est une dinguerie. Je vois tous les mecs Yu-Gi-Oh que je connaisse, déjà, avant de savoir ce qu'il y a dedans, ils le voulaient en voyant ce qu'il y avait eu un petit peu à l'OCG. Et je pense que là, ça ne va pas changer. Rien que pour ces cartes-là, même si le, deck, le reste du deck ne vous intéresse pas, personnellement, je vous conseille de l'acheter. Ce sera forcément une bonne affaire. Et si vous êtes débutant, les gars... Pfft, les yeux fermés, vous m'achetez ça x3 et vous serez pas déçu. C'était Luthor, merci encore à Konami. Je vous fais des bisous, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Ciao les gars